Je m'appelle Tara, j'ai 12 ans. Je m'appelle Clément et j'ai 11 ans. On a mis de l'huile sur du bois. On a été au carré bio et on a peint avec de l'huile de pâle, de pain, des bacs à fruits et on a allé jouer à des jeux en bois dehors. Que Le carré diversité, c'est un moment de partage, de loisirs où on partage ce que l'on plante, ce que l'on cultive. Bonjour, je m'appelle Nathan et j'ai 12 ans. Euh, je trouve que c'est un moment de partage parce que tout le monde peut y accéder c'est un endroit public et euh, c'est dommage qu'il n'y ait que ça ici je, ce serait cool qu'il y ait ça aussi euh, dans, dans ma ville parce que j'habite pas à Gravigny. Euh, si j'ai trois mots à dire sur, euh, sur euh, ma journée là-bas euh, c'est la joie le partage et la bah, le sentiment d'être libre